Les premières recherches, en fait, sont associées à l'exploration des planètes, donc à la planétologie, euh, mais plus particulièrement à l'exploration de Mars et de la Lune. Donc on essaie de comprendre, par une approche de géophysicien, euh, comment ces planètes hein, fonctionnent, comment elles ont évolué. Et la seconde, le, seconde activité de notre équipe est en observation de la Terre, toujours en géophysique, mais cette fois-ci, on essaie, avec les satellites d'observation de la Terre, d'essayer de, de mieux comprendre le fonctionnement de la Terre, donc les risques naturels, d'essayer peut-être à terme de les prévenir. Donc on travaille sur les volcans, on travaille aussi sur les rats de marée, donc les tsunamis. On essaie aussi de comprendre je veux dire, la structure de la Terre à partir du champ de gravité et de la déformation de la Terre à sa surface. On s'aperçoit que, que c'est des choses qui sont très très importantes pour essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce que la Terre est habitable et pourquoi est-ce que d'autres planètes ne sont, sont pas habitables. Regarder le noyau d'une planète, ben malheureusement on ne peut pas faire un trou et puis s'y puis rendre hein. euh, donc on est obligé d'utiliser des, des techniques d'imagerie du noyau la principale c'est la sismologie euh, donc on utilise pour ça des, des, des tremblements, de, des séismes hein, et les ondes vont passer à l'intérieur de la planète et puis se propager à travers le noyau ça c'est un des grands objectifs en fait hein, de nos missions d'exploration de Mars en sismologie ou aussi de la Lune, parce qu'aujourd'hui on n'a toujours pas vu euh, directement le noyau de la Lune ou de Mars. Donc les sismomètres ce sont des instruments qui mesurent euh, les vibrations du sol, donc qui sont associés à des séismes. On essaie de, de réaliser des, des sismomètres hein, pour qu'ils soient déployés à la surface de Mars ou à la surface de la Lune. Alors c'est un travail de longue haleine avec euh, une activité de réalisation d'instruments. Euh, donc pour cela on s'appuie euh, euh, sur une équipe technique très importante avec beaucoup d'ingénieurs qui essaient de, de réaliser en fait, tous ces instruments extrêmement euh, sensibles et compliqués. Un, un bon sismomètre sur Terre c'est un sismomètre qui est lourd voire très lourd. Un bon sismomètre spécialisable doit être très léger. Pour envoyer quelque chose dans l'espace, le poids du gramme coûte très très cher. Donc, euh, et euh, nous, en, en faisant ce sismomètre-là, on essaye de, de relever le pari de faire un bon sismomètre, mais qui soit très très très léger. Alors on n'est pas les seuls à envoyer des choses sur Mars, donc on va avoir une fusée qui va embarquer euh, pas mal de monde. Ceci dit, on est aujourd'hui à peu près les seuls à savoir faire des sismomètres euh, extraterrestre qui de la même façon doit supporter toutes les contraintes spatiales en termes de température, de très faibles températures sur Mars, de haute température au rayonnement et de rayonnement ionisant aussi pendant la traversée. On a une phase d'atterrissage plutôt sévère sur Mars puisqu'on est largué avec des parachutes et on va faire un atterrissage en airbag donc on est vraiment lâché de très haut et il faut qu'avec cette précision, on ait cette précision-là après avoir été lâché de, de, de très loin et d'être retombé de façon assez sévère sur le sol. Pour donner une idée de la, de la précision qu'on arrive à obtenir avec ces appareils-là, c'est qu'on cherche à faire des, des mesures de vibration qui sont sur des distances inférieures euh, à la distance interatomique d'un cristal, c'est-à-dire on est vraiment sur des dimensionnements de l'ordre de l'atome et on cherche à avoir une précision plus faible que ça sur le positionnement de l'appareil. La, le, le sismomètre qu'on va déployer dans la mission ExoMars, ça a fait 3 kg. Et donc il se trouve, euh, je veux dire, en haut, d'une, dans, dans un atterrisseur qui demande un lancement réussi, c'est une fusée Ariane 5 qui demande ensuite une croisière réussie vers Mars, ensuite qui demande une phase d'atterrissage réussie et ensuite une phase de déploiement réussie. Donc euh, typiquement, ça met une petite année euh, pour y aller euh, et ça va parcourir à peu près... Euh, 200 millions de kilomètres, 300 millions de kilomètres, avant d'y arriver. Il y a quelques grandes questions avec la Lune. La première, c'est la formation de la Lune, qui est montrée dans, dans cette anima animation-ci. Et en essence, les gens croient qu'il y avait une grande corde dans le système solaire, comme la taille de, de Mars, qui a frappé la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Et cet événement a mis beaucoup de matériaux dans, dans l'orbite de la Lune et ce matériau-là a formé la Lune. Ça, c'est les premiers 24 heures de, de la formation du système, système Terre-Lune. Mm -hmm. Et après peut-être 1000 euh, mille ans peut-être, tous ces, tous ces objets, petits, petits objets-là là, vont en essence ré-accréter dans, dans un grand objet qui est, qui est évidemment la Lune. Maintenant, il y a deux missions qui sont en orbite autour de la Lune. Et en essence, les missions-ci ont les instruments pour mesurer la, la topographie de la Lune et aussi le champ de gravité. Et il y a beaucoup d'instruments pour mesurer la, la composition de la surface, comme les spectromètres. La Terre, on a des montagnes, on a des, comment dire, des dorsales océaniques, il y a des endroits où la planète est chaude et donc un peu plus légère, il y a des endroits où la planète est un peu plus froide et donc un peu plus dense, et donc tous ces signaux en fait, créent euh, des variations de la pesanteur, de la gravité. Alors la gravimétrie, c'est l'étude du champ de pesanteur et de ses variations. Euh, pour nous sur Terre, en général, euh, elle va nous aider à déterminer euh, un petit peu ce qu'il y a sous nos pieds, quelle est la structure géologique euh, qui est sous Terre. À l'intérieur de la Terre, si on a des endroits qui sont très compacts, on va, voir, on va pouvoir observer euh, localement une augmentation de la pesanteur. Et au contraire, si on a quelque chose qui est très peu compact, voire euh, une caverne, on va pouvoir la détecter euh, via la gravimétrie. Donc la gravimétrie... La mesure du champ de pesanteur. Pour ce qui est des gravimètres à ressort, là on a une masse qui est suspendue à un petit ressort. Si euh, on, passe, on place cette masse au-dessus d'un sol homogène, on va avoir une certaine valeur. Si on se déplace et qu'on obtient, qu'on passe au-dessus d'une structure ici qui est plus dense que l'environnement, le ressort va s'allonger. et la variation d'allongement du ressort va nous donner euh, un renseignement sur la pesanteur. On mesure ainsi des variations de pesanteur. On va étudier des grandes structures géodynamiques comme des zones de subduction, euh, des choses comme ça. Et aussi, maintenant qu'on a ces nouvelles images globales qui viennent des satellites, euh, la structure globale de la Terre. Donc faire une image de la Terre d'un point de vue de gravimétrie de, de l'ensemble de la structure. D'abord, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de sources de rayonnement électromagnétique. Il y a des sources naturelles. Par exemple, le Soleil, dans le domaine du visible, c'est-à-dire ce sont les longueurs d'onde que l'œil humain est capable de voir. Mais le Soleil émet aussi du rayonnement dans des gammes de longueurs d'onde que l'œil humain ne peut pas voir. La Terre est aussi une très bonne source de rayonnement. Et en fait, tous les corps qui ont une température supérieure au zéro absolu eh bien, euh, vont rayonner. Et puis, on a euh, ce qu'on appelle aussi des sources artificielles. Dans un domaine qui s'appelle le domaine des, euh, des micro-ondes, eh euh, les ondes radar sont euh, des sources de rayonnement euh, artificielles. Donc, que ce soit des sources naturelles ou des sources artificielles, eh bien, ce rayonnement, en fait, va interagir avec euh, les objets à distance et revient à la même vitesse euh, vers un capteur qui euh, va euh, mesurer son intensité euh, à différentes longueurs d'onde. Et donc, c'est l'analyse de la signature spectrale, en fait, de, de ces objets qui euh, va nous donner euh, des informations sur soit la, euh, la composition minéralogique d'un sol, par exemple, bon, la télédétection sur Terre, elle est importante parce qu'elle permet de spécialiser un certain nombre de, de phénomènes. Quand on parle de télédétection, en général, on pense satellite. Le, la plupart des satellites qu'on utilise sont euh, à des altitudes situées entre euh, 500 km et 1000 km et euh, euh, permettent, selon euh, on va dire les instruments embarqués, euh, d'avoir une vision euh, globale de la Terre ou une vision beaucoup plus étroite, mais avec une bien meilleure précision. Aujourd'hui, euh, l'IPG arrive à détecter euh, des, tram des tsunamis en observant, en observant l'atmosphère, c'est-à-dire euh, l'onde des tsunamis génère un déplacement de la surface d'eau qui va créer euh, une onde une onde en atmosphère qui prend le nom de onde de gravité. Cette onde, pendant son ascension verticale, elle va être euh, fortement amplifiée et va perturber la partie plus haute de l'atmosphère la, autour de, de 300 km d'altitude, qui on appelle ionosphère. L ionosphère, c'est euh, une partie de l'atmosphère où les ions et les électrons sont séparés. Euh, c'est-à-dire la, la matière n'est plus dans un état neutre, mais c'est dans un état de plasma, c'est-à-dire les ions et les électrons sont complètement séparés. Justement, cette onde, en arrivant dans la partie de dans l'ionosphère, la, dans la va générer une perturbation de la, densité, de la densité des électrons. Cette perturbation de la densité des électrons, elle est observable en faisant passer une onde électromagnétique à l'intérieur de la perturbation. Donc, On peut donc détecter euh, cette perturbation et les tsunamis qui les est associés en utilisant des satellites, soit en utilisant des radars qui envoient des ondes électromagnétiques qui traversent, qui traversent l'ionosphère. Ici, par exemple, on voit l'onde des tsunamis qui se propage au sol et l'onde de gravité qui est, qui est associée, donc qui se propage juste vers le haut de l'atmosphère. Par exemple, dans les cas, de, dans les cas de, de tsunami de Sumatra, la première détection avec des méthodes classiques il a eu lieu. 3 heures après la génération de tsunami. Avec cette méthode, la première observation est à peine 15 minutes après le tsunami. Donc finalement, euh, c'est euh, euh, la comparaison entre la modélisation numérique, c'est-à-dire la reproduction euh, sous la base des équations et euh, des calculs euh, à l'ordinateur, du phénomène, du phénomène donc de propagation de l'onde, de l'atmosphère de l'unosphère, qui est comparé aux données réelles, nous a permis de valider les concepts de détection de tsunamis dans l'atmosphère. On essaie de, de comprendre comment est-ce qu'une planète arrive à maintenir de l'eau à l'état liquide, à la surface, et en fait on s'aperçoit que que pour cela, il faut que la planète fonctionne sur des très très longues durées, plusieurs milliards d'années, en maintenant du volcanisme, je veux dire en maintenant un, une, un champ magnétique, euh, et que tous ces paramètres euh, protègent un petit peu la planète, euh, créent un cycle de l'eau, un cycle de l'atmosphère. Je pense que l'idée que l'équilibre terrestre est quelque chose d'extrêmement euh, rare au sens euh, statistique, hein. Euh, je pense que cette idée-là, en fait, est de plus en plus forte. Hein, C'est qu'on a un petit peu l'impression que partout dans le système solaire, les planètes hein, peuvent être habitables, mais très peu de temps. La Terre semble vraiment une exception euh, du point de vue géophysique, géodynamique, géologique. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut tout un ensemble de paramètres euh, et il est très peu probable qu'on trouve énormément de planètes où tous ces paramètres-là existent aussi.